Coucou YouTube Ça fait longtemps On n'a pas posté de vidéo pendant quelques jours, tout simplement bah, parce qu'on n'avait plus de contenu, parce que j'étais en vacances. Mais je suis de retour, c'est la première game de retour des vacances. Évidemment, elle est belle. Donc je t'invite à liker, la commenter et la faire péter dans les tendances. Peace Est-ce que quand j'ai voulu indiquer une plage à une meuf super sympa, et je l'ai traité de salope. Mais sans le vouloir, chat En gros, elle me demandait où était la plage la plus proche, tu vois. Je me, me suis demandé si elle voulait une grande plage ou une petite plage je l'ai regardé. Tu dit, what do you want, bitch Big bitch, little beach, <rire> Ça allait pas, tu vois, mais elle a, elle a compris que rien n'était volontaire et ça s'est bien passé. Mais ouais, il y a des gens qui sont traités de salopes, c'est comme ça. Arrête, arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête, arrête. Allez, hop. Je me tire Alors, il y, y a des armes qui ont été prises, chat, et je pense que je vais devoir passer par... Euh... Et reprendre des armes avant de, de retravailler mes, mou mes mouvements. J'ai vu que petit lutin m'avait fait cette classe. J'ai foi en petit lutin. Petit lutin we trust, comme on dit euh, en irlandais. Je vais quand même pas faire euh, comme premier kill un, un 3-6 avec un faire comme ça. Ah bah ben non. <rire> ah <rire> Merde. OK il est en train de push. Là il a joué malin. Et attends, est-ce que j'ai encore mes moves après une semaine Hop, oh, 3-6. Oh non, j'aurais pas dû faire 3-6. Oh je regrette rien en fait. Comment que je m'échapperai sur la gauche pour au final faire le tour par là 3-6. Oh merde. Je vais reprendre mon rythme chat Pour avoir les réglages d'un à 50 Ouais on fera une, on fera une commande pour ça TKT Alors là je suis à 2 sur 3, c'est à dire qu'il y a un mec pas loin Peut-être que si je fais un 3-6 Et que je vise à peu près ici Hey buddy Oh Didier Oh Voilà Eh hey, Didier Rentre dans le four va Qu'est-ce que tu fais Oh c'est dingue, les types pas mal... Ok. Il va falloir que je, je, je fasse une petite modif à mon AX. Parce que là, regardez, regardez son œil gauche au mec. Hein. Vous avez vu son œil gauche, chat Il avait un trou dedans. <rire> Bien informé ce mec là. J'arrive pas à le push les gars. C'est exactement. Il sait tout ce que je fais. Il sait quand je back. Il sait euh... Lui il fait mal. Lui, lui il sait tout en fait. <rire> si je vais à droite, il sait que je vais à droite. Si je vais à gauche, il sait que je vais à gauche. C'est un skin de base. Je, je m'en méfie. Le Sachant que j'avais deux stream hackers dans la game. Tu t'es bien ressourcé de ouf les gars. j'ai vu des paysages magnifiques. Je vous ai mis pas mal de photos sur Insta. Essayé de... En fait les expériences qui étaient vraiment chouettes J'ai essayé de les, partager avec... de les partager avec vous De vous montrer pas mal de trucs Je pense, je pense... Quand je vous dis ça par exemple Je pense Je pense qu'il va... Qu va prendre la hauteur Et lâcher un gros full Genre hop Il y a un autre mec juste derrière moi ici Mais frérot la yam il a pas suivi euh, l'autre fois où euh, on n'a pas partagé c'était en fait ces activités aquatiques ça a été le, le jet ski donc on avait aucun téléphone aucune caméra rien et je suis dégoûté les gars parce qu'un requin blanc qui te fonce dessus c'est euh, une expérience hein. En vrai, la, le seul truc qui a pu lui faire peur, ça aurait été ma bite, tu vois Vu que j'étais en short de bain et qu'elle était au niveau du genou Il allait se dire, putain, un saucisson d'Aquitaine C'est pas bon pour les subs, les vacances Ah, il faut pas voir qu'avec que les subs, l'argent, tout ça, il faut aussi penser au au euh, bien-être, au bien, au bien j'ai envie de dire, tu vois on, on, on crée des trucs, on, euh, on, on fait plein de... On fait plein de trucs qui sont vraiment stylés et qui prennent beaucoup de temps. Je m'investis beaucoup, tout ça. Et Twitch, genre, c'est pas un sprint. Hein. C'est pas le premier qui a 20 000 subs pendant ma chaîne. Sinon, sinon, j'aurais déjà... Sinon, j'aurais déjà... Euh, oh. Sinon, j'aurais déjà gagné. C'est... Euh, c'est un marathon, chat. Twitch, est un marathon. Ok, t'es pas là. Oh non. Oh oui. T'as continué l'apéro à Tenerife. Oh, c'est passé que la valise, elle arrive à 23 kilos pile au commun Je pensais que tu m'avais ban de ton cœur. Bah, Je pensais que as... tu mangeais à des bons restos, moi. Oh, c'est ma classe ça les gars j'ai reconnu A ce propos ils ont Vous avez dansé comme des oufs avec Didier est Didier grand danseur Il s'est donné J'étais fier de lui chat J'étais très très fier de lui J'ai vu ce qu'il avait fait J'ai vu la sueur qu'il a émis Je suis putain ça c'est un méga de la Showcorp Oh merde merde merde merde merde Il a pris une cuillerée de sauce confiance lui Il a pris la voiture et il m'a rushé en mode Après j'avais une XM4 au sol les gars Je me rechille Frérot, si je pose le sniper et que je prends les oh, et Tu C'est quoi Tu vois ce que ça a fait Pardon, Et bien, viens viens si je joue avec vos armes en x3 de merde dans le tocard, mais je vous ouvre en neuf parce que vous êtes nuls. Au final, je voulais terminer avec quoi Non, je voulais jouer sniper moi. Je voulais pas jouer avec une xm 4 C'est quoi ces conneries Oh, ma Et Chaud, qui après à peine son retour est déjà à 19 kills en top 5 en train de slay le lobby. Ce homme a-t-il une âme Kareb, comment voit 200 Chat, suivez-le à votre hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boum, boum, bim, bam, boum, bam. On remonte tout ça, les gars. Comme une érection de sultan. Appelle-moi Jafar. Oh merde! Oh tiens! I see you in my size. Oh merde! Oh merde oh. Attends, je viens de Promp! mon Promp! Les 20 kills Pour le retour Visez ces trichets, Ordonnez-moi de nos jobs, chat. Ordonnez-le-moi. Il a lâché un push, je devais lui couper ça 9 jours sans jouer, 21 kills Est-ce que ce jeu n'est pas trop simple Mecha Godzilla avec le code shoh 1 d'ailleurs, je pense que c'est ça qui m'a bien aidé. Waouh Ah ça Il y a... est, Ah frérot, ah, frérot. Ah, frérot j'ai pas joué pendant 8 jours, 21 kills, j'ai traîné la jambe un peu. Ah je te suis souvent sur Twitch le euh, bon. C'est gentil poulet. des bisous ouais, ma moule Pas de soucis